Bonjour, le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous montrer comment on peut utiliser Makey Makey avec la, plate avec la plateforme Scratch. Alors comment on peut rendre les blocs disponibles. Première des choses, ben, il faut se rendre sur la plateforme de Scratch. Alors avec l'adresse que vous voyez à l'écran scratch.mit.edu. Par la suite, vous allez avoir la plateforme standard. Euh, C'est sûr qu'on peut travailler sans avoir de compte, mais je vous recommande pour enregistrer dans le fond vos programmes de rejoindre euh, la plateforme Scratch en répondant aux questions. Et si votre compte est déjà euh, activé, vous avez donc la possibilité de vous connecter. Alors, mes informations sont ici, je vais me connecter à mon compte. Alors, lorsque je veux commencer à écrire un nouveau programme, il faut que je sois dans le deuxième onglet, donc celui de « Créer ». Alors, on va avoir donc la possibilité de créer. Si jamais votre euh, plateforme comme la mienne est automatiquement en anglais, il s'agit d'aller dans la petite planète et de changer pour la langue que vous désirez, donc pour ma part le français. Alors c'est une bonne habitude lorsqu'on commence d'écrire un titre à notre programme et l'option titre sera seulement là si vous êtes branché donc à un compte existant. Si vous utilisez la plateforme sans avoir de compte, vous ne pourrez pas enregistrer. Alors par exemple ici, je peux faire programme, programme son. Alors, avec Makey Makey, et j'ai la bonne habitude de toujours mettre mes initiales à la fin, parce que je demande aux élèves de prendre les mêmes titres que moi, puis je retrouve avec leurs initiales, je retrouve facilement leur programme. Alors, si je veux maintenant utiliser la plateforme Makey Makey, la première chose que je vais faire, c'est ajouter une extension. Donc, je dois mettre mon curseur en bas à gauche, et choisir l'extension Makey Makey, afin que les nouveaux blocs apparaissent. Alors, il y a seulement deux blocs reliés à Makey Makey. Quand j'utilise le premier, par exemple, je vais faire partir ma, ma commande lorsque je vais toucher la barre de l'espace. Et ce que je vais vouloir faire, je vous l'ai dit, c'est faire jouer, par exemple, le son du chat. Alors, à ce moment-là, je pourrais faire mon programme et j'utiliserai la barre d'espacement pour faire le son du chat. Alors, je vous démontre tout simplement en prenant la barre d'espacement ce qui se passe. Donc, on entend le chat.